Bonjour, nous allons voir comment installer un module complémentaire sous Firefox qui permet un contrôle parental sur Internet. Nous allons donc dans outils, module complémentaire, et nous tapons Procon. Il s'agit de ce module-là. Nous cliquons sur installer. Il demande d'accepter une licence, ce qui va être obligatoire l'installer, puis nous cliquons sur redémarrer maintenant afin qu'il mette à jour l'outil il redémarre automatiquement et nous allons donc dans outils, modules complémentaires extension et nous avons ici Procon laté nous pouvons aller dans préférences il propose différentes choses. La toute première des choses à faire va être ici, cette password, de créer un mot de passe. Ce qui va permettre de ne pas pouvoir désactiver cet outil, sauf si on connaît le mot de passe. Il y a plusieurs contenus. Enable blacklist, qui va permettre d'autoriser un blacklistage soit de sites, soit de mots-clés et Enable Whitelist, hein, qui vont être en fait les sites autorisés. Et il y a également unable Enable list donc, qui va permettre de, de rechercher euh, des mots qui seront interdits en fait, euh, pour la recherche. Dans la blacklist, ici, on retrouve donc, les sites interdits, avec des mots clés des mots interdits, donc qui vont être des combinaisons de, de, de plusieurs mots. Et ici, il y a quelques options, mais qui ne sont pas forcément très utiles. La waitlist, ça va être directement des sites que l'on met, qui seront autorisés, que l'on ait, ou pas, indiquer des, des mots qui, normalement, les interdiraient. Et la liste, qui va être assez importante... Ce sont les mots-clés autorisés, euh, les mots-clés, excusez-moi, interdits. Donc, pour ces mots-clés, sur notre site de tutoriel, nous mettons un lien vers euh, différents mots-clés, hein, histoire de, de ne pas avoir à, à créer cette liste euh, soi-même. Et donc, une fois que ce logiciel est configuré, les sites seront bloqués. Étant donné que tout est en anglais, effectivement, le fait de retourner dans les préférences pour reconfigurer le logiciel et interdire d'autres mots est assez importante.